Bonjour, je suis Nathalie Maire, coach neurocomportementaliste en nutrition. C'est un terme très compliqué pour vous expliquer quelque chose de très simple. En fait, je viens vous parler précisément de la méthode Maire, qui est une méthode qui permet de perdre du poids sans faire de régime. La solution, en fait, ne se trouve pas dans l'assiette, mais dans la tête. On sait aujourd'hui, parce que les études le prouvent, dans 95% des cas, lorsqu'on fait un régime alimentaire, on reprend du poids très rapidement. Et même dans 80% des cas, on en reprend bien plus. Effectivement, pour perdre du poids, le régime alimentaire est une bonne solution sur le court terme. Par contre, pour perdre du poids durablement, il faut travailler sur le comportemental, sur décoder les comportements qui me poussent à manger, plutôt que sur effectivement ce qui se passe dans mon assiette. La méthode mère travaille sur deux axes. Le premier axe, c'est réapprendre à manger selon nos instincts. Le deuxième axe, c'est comprendre et décoder les comportements qui nous poussent à manger. Lorsqu'on parle de comportement instinctif, eh bien nous avons à l'intérieur du corps tout un système de fonctionnement qui travaille totalement en dehors de notre conscience. Si je parle de sudation, si je parle de rythme cardiaque, si je parle de sommeil, de veille, si je parle de digestion, tout ça, ce sont des mécanismes que nous avons à l'intérieur du corps et qui fonctionnent sans que nous en, nous en ayons même conscience. Sur le principe, pour l'alimentation, c'est exactement la même chose. Nous avons à l'intérieur du corps un super ordinateur qui est toujours en train de calculer 24 heures sur 24 tous les nutriments dont nous avons besoin. À partir du moment où nous avons un nutriment qui baisse, eh bien nous allons avoir tout simplement un ressenti de faim et une information qui va arriver au cerveau qui va nous dire « mange tel aliment, de préférence tel aliment ». Donc Il faut comprendre également que la fonction de l'alimentation est associée à la fonction de plaisir. Sans plaisir, on ne peut pas se nourrir correctement. Donc lorsqu'on fait un régime alimentaire, s'empêcher de manger ce qui nous fait plaisir pose déjà un premier problème. Il faut comprendre qu'on ne parle pas uniquement de régime alimentaire, on parle aussi de restriction alimentaire et on parle aussi de substitution alimentaire. Notre organisme, qui lui est complètement connecté avec ce fameux ordinateur à l'intérieur du corps, n'est pas leurré. Lorsque j'ai envie de manger du chocolat, c'est du chocolat dont j'ai envie, ce n'est pas de la salade. Si je mange la salade pour tenter de combler en fait mon estomac et de me sentir pleine, remplie, et bien effectivement, pour vous, momentanément, ça va marcher. Par contre, le corps, lui, de toute façon, le chocolat, il le voudra tôt ou tard. Donc, vous allez manger du chocolat plus de la salade. Et là, il y a effectivement aussi une prise de poids. Sur le principe, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut être connecté avec ses ressentis de faim et de non-faim comme un animal dans la nature qui, lui, va vivre à travers, avec ses instincts. Il est dans anima... Un animal dans la nature, il est ni gros, ni malade, tout simplement parce que lui, il mange quand il a faim, il s'arrête quand il n'a plus faim, il dort quand il a sommeil, il se réveille quand il n'a plus sommeil, etc. Donc tout ça, c'est pour comprendre qu'à partir du moment où je ne suis pas en connexion avec mes ressentis physiologiques, eh bien, je, ne peux pas pouvoir... je ne peux pas manger correctement et je dérègle mon organisme. Avec la méthode mère, vous allez apprendre à remanger selon vos instincts. Retrouvez votre sensation de faim, retrouvez votre sensation de non-faim. À l'intérieur de cet espace, mangez ce qui vous fait plaisir. n'est pas toujours facile de se mettre en contact avec nos ressentis physiologiques. Tout simplement parce que nous sommes issus de quatre générations de personnes, de gens qui font des régimes, et que donc dès la naissance, finalement, nos parents nous conditionnent avec des produits qui nous semblent bons à manger, d'autres qui ne sont pas bons à manger. Il faut manger équilibré, il faut manger de tout, tous les jours. Tout ça encore, ce sont des, des, culturellement, ça a été transmis. Et effectivement, parfois, ça demande un travail particulier de se remettre en contact avec ses ressentis. Ça ne veut pas dire que c'est impossible. Bien au contraire, c'est possible parce que en fait, le corps reprend ses droits très rapidement. que nous avons réappris à manger selon nos instincts, eh bien, nous n'avons pas fait grand-chose. Nous avons simplement permis à notre corps d'avoir moins de calories et de se remettre en route par rapport à un système de fonctionnement inné. La solution pour perdre du poids, c'est effectivement de travailler en amont, parce que là nous sommes sur la cause, hein, sur l'assiette encore une fois, il va falloir travailler en amont sur effectivement ce qui se passe et ce qui, se, qui me pousse à manger. Pourquoi les comportements tout simplement parce que l'on sait aujourd'hui que la nourriture est un moyen d'éviter des ressentis de mal-être. Comme certains vont fumer, d'autres vont boire ou d'autres vont se droguer, effectivement la nourriture fait partie des addictions qui peuvent être possibles pour effectivement à un moment donné se soulager. Comment on travaille avec la méthode mère Déjà sur le principe, ce qu'il faut comprendre c'est que en observant, hein, c'est le résultat d'études scientifiques qui ont montré que finalement le stress était à l'origine de la prise de poids. Les résultats d'études menées sur des souris ont montré qu'une souris qui était stressée prenait plus de poids qu'une souris non stressée. On sait également que les souris stressées vont préférentiellement aller vers du sucre et de la graisse. Donc dans la méthode mère, on va travailler sur les stress. Avec la méthode mère, on travaille sur trois types de stress qui sont des stress qui permettent de comprendre les comportements qui nous poussent à manger. La première catégorie de stress, ce sont les stress en lien avec mon quotidien, ma vie personnelle, ma vie professionnelle, mes relations avec les autres. La Le deuxième catégorie de stress, ce sont des stress en lien avec quelque chose que je peux dater. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à prendre du poids. Ça peut être un mariage, ça peut être un enfant, l'arrivée d'un enfant, ça peut être... Euh, un décès, une peine de cœur, quelque chose qui va, à un moment donné, être, qui va être possible de repérer dans le temps. Et ensuite, on travaille sur une troisième catégorie de stress, qui sont les stress que je l'appelle inconscient, et qui sont des stress qui sont en lien pas seulement avec mon quotidien, mais également avec ce qui a pu se passer dans le passé, en lien avec les mémoires héritées. Pour faire simple, je vais vous donner un exemple. Nous sommes issus de générations qui ont vécu la guerre. La première cause de mortalité, c'est la famine. Donc la nourriture est quelque chose de très important pour nous et la peur de manquer de nourriture est vraiment ancrée dans nos, dans nos cerveaux. Donc nous allons rencontrer des personnes qui vont avoir un comportement d'addiction à la nourriture, non pas parce qu'ils ont un problème particulier, mais effectivement parce qu'il y a cette notion de peur de manquer. Je vais à un moment donné ne pas pouvoir m'arrêter de manger, manger trop, manger par anticipation. Tous ces comportements-là sont des comportements qui ont été transmis, qui ne sont pas les miens, mais qui effectivement me poussent à faire un certain nombre de d'avoir ce type de comportement qui font que je vais manger alors qu'effectivement je n'ai pas faim. Dans ce principe-là, comme je le disais au début, eh bien effectivement, nous ne respectons pas nos ressentis physiologiques, mais nous sommes plutôt poussés par un comportement qui effectivement nous pousse à manger alors que nous n'avons pas faim. La méthode mère travaille donc sur deux axes. Le premier axe, réapprendre à manger selon nos instincts. Le deuxième axe, comprendre les comportements qui nous poussent à manger. Il faut comprendre qu'une personne qui est en surpoids n'a pas la conscience qu'il se passe quelque chose en amont. Donc pour elle, l'émotion, le comportement et la nourriture sont totalement liés. Donc on va lui apprendre d'un côté à repérer sa faim, donc à manger quand elle a faim, à s'arrêter quand elle a plus faim, et de l'autre côté à apporter une autre réponse qu'une réponse nourriture à une problématique qui se situe ailleurs. Alors, comment nous allons, avec la méthode mère, vous aider à perdre du poids durablement sans faire de régime Eh bien, parce que nous sommes des coachs neurocomportementalistes en nutrition. Nous ne sommes ni des médecins, ni des psychologues, ni des psychiatres. Nous travaillons en fait sur le présent pour, effectivement, vous amener à changer dans le futur. Alors, nous avons besoin, effectivement, puisque nous parlons de mémoire héritée, d'aller faire des incursions dans votre passé. Mais l'objectif pour nous n'est pas de comprendre pourquoi vous êtes en surpoids, mais plutôt comment vous sortez de là. Et plus largement, en fait, cette méthode vous permet d'appréhender la vie différemment, d'être dans votre être, de savoir qui vous êtes vraiment, et surtout de vivre la vie avec bien plus de légèreté. Voilà, je vous ai présenté les grands principes de la méthode mère. Ce que je vous invite à faire maintenant, c'est à visiter notre site internet pour avoir plus de détails ou bien sûr à nous rencontrer. Nous sommes présents dans la France entière et nous serons ravis de vous aider et de vous accompagner dans cette quête de votre mieux-être. Merci beaucoup et à très bientôt, je l'espère.